ben arkadaşlar, aujourd'hui on va réagir à un court métrage en rapport avec Atatürk Memorial Day C'est une vidéo triste quoi, c'est une vidéo grave triste Je pense que la majorité des turcs qui ont suivi cette vidéo, ils ont plairé quoi Ils ont plairé, la majorité des turcs qui ont suivi ces courts métrages, ils ont plairé Du coup, commençons cette vidéo Tu du on dit les enfants avez vous écrit l'essai du 10 novembre et les enfants dit oui oui on a écrit vous savez déjà le 10 novembre c'est c'est un jour triste pour les turcs c'est un jour très triste quoi vous dire ben en le voyant comme ça, on dirait qu'il n'a pas fait les devoirs quoi. On dirait qu'il n'a pas fait l'essai, mais on l'a posé la question de savoir est-ce que tu as fait l'essai. Il a dit j'ai pas pu faire, j'ai pas pu faire. écrit juste une phrase. Et Saddam a dit lis-nous cette phrase quoi, lis-nous cette phrase. Ça dit quoi la phrase On encore. Et là il va lire maintenant la phrase, il va lire la phrase. Au gün, bütün Türkiye. La phrase en question c'est La Turquie était mouillée par la pluie toute la journée C'est à dire par les larmes Les jours de la mort d'Atatürk les gens ont grave pleuré. ils ont grave grave grave pleuré. C'est pourquoi ces petits a écrit cette phrase là. C'est pourquoi ces petits a écrit cette phrase là c parce que ça rappelle ça rappelle les jours là les jours là les jours où Ada était mort. Vous voyez c'est grave grave triste pour eux. C'est grave grave triste. La dame en larmes, même l'enfant, il a même pleuré. L'enfant a pleuré, la dame aussi, elle a pleuré. Ça rappelle la tristesse, ça rappelle la mort, la mort de quelqu'un de très important. La mort de quelqu'un que tout le monde aime, vous voyez. La mort de quelqu'un d'extra, d'extraordinaire, on, on pourrait dire comme ça. Quelqu'un qui a fait de la Turquie ce qu'il est, qu est aujourd'hui, vous voyez. C'est quelqu'un de cool, d'incroyable, quoi. Celui qui a fait ce court-métrage, celui qui a écrit ce court-métrage, il était inspiré, il a, il était grave inspiré, il était grave, grave inspiré. Pour tourner un truc comme ça, la tristesse en noir-blanc et tout, ça rappelle genre l'époque et tout. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars, YK Isiris, et je vous dis, Guruchurus, see you, bref